Et bonjour à toutes et à tous, c'est Justin. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du pouvoir à la française. Toujours aux côtés de Fabien Roussel, on va faire la seule chose que le président de la République n'a pas le droit de faire, c'est de visiter l'Assemblée nationale. C'est parti. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode en France, l'Assemblée nationale se situe à Paris, dans le Palais Bourbon, qui abrite un hémicycle qui abrite 577 députés, dont un certain Fabien Roussel. Chez moi, en patois, on dit « il ne faut pas me dire Minou pour comprendre Minca », ce qui veut dire « il ne faut pas me dire Miaou pour comprendre que c'est un chat ». Jamais non plus, les grévistes n'ont subi autant de répression, de convocation, de brimade. Nous sommes... Solidaires de tous ces salariés, ce sont eux les héros de notre pays. 30 ans de politique de réduction de la dépense publique au nom d'une dette dont ils ne sont pas responsables. 30 ans de services publics privatisés, 30 ans de libéralisme, et vous en voulez toujours plus mais derrière les grandes colonnes marbrées de l'hémicycle et les ors de la République, les coulisses sont parfois un peu moins fastueuses. Alors, je vais t'emmener dans un bureau d'un député à l'Assemblée Nationale. Alors, on est regroupé ici. Et voilà, il y a André Chassaigne, là, il y a Pierre Daréville. Moi, je suis ici. D'accord. On a des bonnes conditions de travail quand même, on ne va pas se plaindre. <rire> Laurent, ça va Laurent Salut Fabien. Ça, c'est un bureau-chambre. Ça veut dire que on travaille là <rire> et le lit... Ah, <rire> surprise Le lit, il est là. Voilà. Alors ah, forcément, quand le lit est déployé, on a un peu, as les, pieds dans le... on a un peu les pieds sur le bureau, là, tout juste là. Bah, on dort le, sur son lieu de travail, mais on n'est pas les seuls à faire ça. Il y en a plein de professions qui dorment sur leur lieu de travail. Sûr, le... Mais c'est la maison du peuple, l'Assemblée Nationale. Euh, le président de la République n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Ce que dire. Nous, euh, nous exerçons notre mandat de député en toute indépendance euh, du président de la République. Nous regrettons que le Parlement n'ait pas tout le pouvoir qu'il lui faut pour pouvoir exercer pleinement ses missions. Mais euh, ben voilà, après, à nous de les changer, les institutions. C'est ça, la réalité du député. Parce qu'on voit sur Internet des trucs, euh, tu es censé avoir 12 chauffeurs, euh, des appareils... N'importe quoi, possibles. rien du tout. Ah, bon. ah, mais ça, il ça, faut le rappeler quand même, parce qu'il y a un anti-parlementarisme, comme on dit. Un anti-parlementarisme qui est nourri pour, quelque part, euh, rejeter la politique. Donc cet anti-parlementarisme, il contribue à euh, nourrir l'abstention, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est que les gens, euh, comprennent qu'ils ont un rôle déterminant, important. Chaque citoyen dans notre démocratie, c'est lui la sentinelle de la République. C'est lui qui a le pouvoir par son bulletin de vote. Les gens doivent être exigeants. Voilà, ils doivent demander des comptes à leurs députés, à leurs élus. Il faut, euh, voilà, il faut les serrer de près. Nous sommes parfois les seuls à déposer un texte de loi euh, sur euh, euh, le pôle public du médicament euh, pour lutter contre les paradis fiscaux, euh, pour l'augmentation des retraites, pour un SMIC revalorisé, pour montrer que c'est possible de changer, euh, mmh. euh, des, de, de, de, de s'attaquer à des sujets qui, pour nous, nous semblent prioritaires, importants. Ça arrive de se nouer d'amitié au-delà de la politique avec un... Ce pas un type de droite avec qui va boire un coup à la cantine. C'est pas les hommes ou les femmes qui sont mauvais, c'est la politique qu'ils défendent. Je n'ai pas jugé d'ailleurs de comment ils sont sur le fond. On doit se respecter et le débat il doit être sur les idées et pas sur, pas sur les hommes. Quand, quand j'attaque l'évasion fiscale, c'est le système qui organise l'évasion fiscale que j'attaque. À peine le temps de faire le tour du clic-clac parlementaire, que le bruit strident de la sonnette de début de séance fait trembler les murs. L'occasion d'une petite course dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On trop On a plein de buts pour arriver dans les messies. C'est vrai? Ouais. Cours parce que c'est le coup de ouais, la rue. il faut pas traîner. Et si, il y a pas d'attention, on Si! Je vais poser une question ce matin sur les rôles que peuvent jouer les stations thermales dans la lutte contre la pandémie, enfin sur le soin, les soins qu'ils peuvent apporter quand on ferme les stations thermales. Ils ont recours aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs douleurs etc. C'est une connerie. Et donc je vais défendre ce matin les stations thermales parce qu'à Saint-Amand, il y a une station thermale. Je suis euh, alerté euh, par les, les médecins, les, euh, ceux qui gèrent les thermes, qui me disent eh, il faut qu'on joue un rôle. Et donc euh, je vais faire ça. On est euh, juste à côté de la salle des Quatre colonnes, qui est une salle très connue, qu'on voit souvent à la télé. On attend Fabien Roussel qui est en train de poser une question. Il est juste là. Hop La France a la chance de compter 109 établissements thermaux et 850 médecins spécialisés qui offrent à près de 600 000 patients par an un traitement complémentaire aux médicaments. Mais tous nos établissements de soins sont fermés. Ce sont plus de 350 000 malades qui ont été privés de soins. Les équipes médicales comme les patients qui ont besoin de soins ne comprennent pas ce qui justifie encore aujourd'hui la fermeture de ces établissements. Son intervention terminée, Fabien Roussel enchaîne avec une réunion du groupe GDR gauche démocrate et républicaine, qui réunit les parlementaires communistes de France et d'outre-mer, et qui est présidé par André Chassaigne. Je suis un petit en fait, les, les réunionnais sont très inquiets parce que il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux aujourd'hui, déjà pour faire face à l'épidémie à La Réunion. Si on doit faire face à l'épidémie de Mayotte, en plus, c'est très très compliqué. Ce qui se passe à Mayotte et à La Réunion, c'est inadmissible, et il faudrait rappeler que Mayotte... Et le département où le taux de, de le nombre de lits de réa par euh, habitant est le plus faible de France, il faut exiger qu'il y ait une euh, une augmentation du nombre de doses disponibles pour accélérer la vaccination chez vous, comme on est en train de le faire dans l'Est, comme euh, ils vont le faire là dans le Nord, puisque nous, le préfet nous l'a annoncé hier, on va avoir plus de doses pour accélérer la vaccination. Après quelques échanges spontanés dans les couloirs de l'Assemblée, Fabien Roussel quitte provisoirement le Palais Bourbon pour rejoindre une manifestation contre la fusion Veolia-Suez, tenant ainsi l'équilibre entre son engagement parlementaire et son attachement au combat de terrain. Cette nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas Nous avons besoin de vos compétences, nous avons besoin de vos métiers, nous n'avons pas besoin de logique d'actionnaires. Nous serons à vos côtés jusqu'au bout et nous défendrons l'intérêt général contre l'intérêt particulier des actionnaires. Vous êtes unis, nous le serons aussi notre journée à 100 à l'heure touche à sa fin. Nous prenons quelques minutes plus calmes le long des bords de Seine pour prendre le temps, comme promis, de répondre aux questions que vous avez posées sur Instagram. Que fait la plupart de son temps un député C'est Paul qui nous pose cette question, c'est une question bête, mais c'est vrai que finalement les gens connaissent pas bien le rôle de leur député. Il y a tout un pan du travail... Euh, qui est législatif, donc on passe du temps en commission à l'Assemblée pour étudier des textes de loi. Et puis le travail d'un député, c'est vraiment ce, un travail d'être le représentant des gens qui, euh, qui l'ont élu. Donc c'est le représentant du peuple, Donc, c'est celui qui aussi doit porter euh, la voix euh, d'une circonscription. C'est une question de Nico Kirill qui nous dit comment concilier vie de famille et mandat de député je fais le choix de la qualité, pas de la quantité, comme on dit. c'est ce que j'ai expliqué à, à, à mes enfants. Et euh, c'est qu'on se voit peu, mais quand on se voit, je. J'essaie que ce soit à chaque fois de, de bons moments. Ma femme est aussi euh, une militante, euh, donc elle sait ce que c'est que l'engagement. Oui, il, il y a un peu de sacrifice en fait aussi. Mais c'est pas un sacrifice, moi j'ai pas l'impression de me sacrifier en, en cas, quoi que ce soit. Que je... Le salarié qui s'engage dans son syndicat et qui passe son temps à défendre la boîte, les collègues, il dit pas oh, « je me sacrifie », il le fait vrai. parce qu'il y croit, c'est son cœur. On fait de la politique, on vit notre engagement avec notre cœur, avec la passion. Et ça, c'est important. Et La plupart des questions qui reviennent, tu vas t'en douter, sont à propos de 2022. ce que tu es candidat. Euh... 2022, c'est une échéance importante. Il y a des présidentielles et des élections législatives. On vit une crise économique, sanitaire extrêmement grave. Il y a besoin de s'en sortir. Il y a besoin de sortir du système économique dans lequel on est. Le parti communiste français a des propositions à faire. Je plaide pour que nous puissions euh, participer à, à ce rendez-vous, à ce débat, je serai disponible pour pouvoir le faire. C'est site des troncs qui nous dit comment rendre, comment faire du PCF une force incontournable à gauche dans les mois et années à venir. Pour moi, il y a les rendez-vous électoraux, il y a aussi les luttes, euh, celles que l'on mène avec des salariés dans les entreprises. Et enfin, les idées. Parce que si t'as pas d'idée, mon pote, bien parler, ouais. <rire> si t'as pas d'idée, euh, tu peux avoir beaucoup de monde, mais tu pèseras que dalle. Il faut reprendre le pouvoir de décider sur toutes ces grandes questions, sur la transition écologique, sur l'industrie, sur les services publics. Le Parti communiste français, justement, porte un projet de société, et euh, nous voulons le défendre à l'occasion des échanges de 2022. Donc, les idées que nous voulons porter dans ces euh, rendez-vous, elles sont déterminantes. Autre question de Sarah qui nous dit Es-tu pour la 6 6ème République oui, bah, parce que la 5e, on voit bien qu'elle ne fonctionne pas, il faut la modifier. Mais la 6e république, il faut savoir ce qu'on met dedans, quoi. Ça, ça peut être le fourre-tout. Donc pour moi, ce n'est même pas l'organisation des élections, c'est redonner du pouvoir aux citoyens là où ils travaillent. C'est redonner du pouvoir aux communes, c'est redonner du pouvoir au Parlement, c'est reprendre le pouvoir sur les institutions bancaires, là où se trouve l'argent. Ce n'est pas l'État qui reprend la main sur l'économie, c'est les gens qui prennent la main sur l'économie. Et ça, c'est une nuance qui est propre au Parti communiste français. Importante, en effet. Alors, merci Fabien pour toutes ces explications et pour nous avoir laissé entrer dans euh, les couloirs de l'Assemblée nationale et t'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab. À la semaine prochaine, comme d'hab. À votre disposition.